Dieu est si bon, il est bon Dieu, est si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 I'm C'est notre consolation, mon roi, d'avoir cette assurance que tu l'as dit, puisque tu vis, nous vivons également aussi. Nous sommes rassurés, mon bien-aimé Père Saint. Merci pour ce que tu as fait pour nos soeurs. Merci pour ce que tu fais pour ton peuple, mon roi. Tu es les gardiens de nos âmes. Tu es celui qui nous soutient, celui qui nous fortifie, mon roi. Celui qui nous garde, mon bien-aimé Père Saint, mon Dieu. Celui qui veille sur ton peuple, mon roi. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir encore être là, dans ta maison, sachant que nous venons servir un Dieu qui est vivant, qui voit, qui parle, qui garde, qui soutient, qui pourvoit, pourra pour son peuple, mon sauveur. Merci pour cet amour béni que tu nous témoignes, Père Saint-Dieu. Ce soir, nous sommes heureux d'être là, Père Saint-Dieu, de pouvoir louer ton Saint-Nom, comme la Bible le dit, Père Saint-Dieu, que le vivant, c'est ceux-là qui te louent. C'est pourquoi nous sommes venus encore ce soir, avec allégresse et empressement, Seigneur, sachant que tu es vivant et que tu pourvois réellement pour tous nos besoins et que tu nous témoignes que tu es notre Dieu qui entend, qui exauce aussi, mon bien-aimé Seigneur. Nous ne prions pas un Dieu qui n'a pas d'oreilles, nous prions un Dieu qui a des oreilles et qui entend. Nous prions pas un Dieu qui ne voit point, nous prions un Dieu qui voit, qui parle aussi, bien-aimé Père sans Dieu. À toi la gloire, l'honneur la puissance, mon roi. Merci pour les cantiques inspirées, bénéfice Père son Dieu. Merci aussi pour les chants qui ont été chantés à cet endroit, mon mes Père au oh Dieu. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Sois béni et sois glorifié, Père saint Dieu. Aide-nous encore, mon sauveur, car nous désirons tant te plaire en toutes choses, mon Seigneur. Sois donc béni, sois donc exalté, car nous te demandons cette grâce et soutien ce secours, Père, nous pensons aussi à tous nos précieux frères et sœurs qui sont en connexion dans différents endroits, différents pays où ils se trouvent, Seigneur. Que ta bénédiction leur soit aussi accordée, Seigneur, parce que leur désir de pouvoir être conforme à ta volonté, Seigneur, et d'agir comme toi tu le veux, Seigneur. Sois béni et sois exalté, sois glorifié, Père, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Il est le même comme l'écriture et les cantiques l'a dit. Nous le chantons avec beaucoup d'assurance. Et nous le remercions vraiment encore ce soir pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous retrouver ensemble en cherchant de tout notre cœur à pouvoir trouver grâce aux yeux de l'Éternel pour que nous lui soyons conformes à sa volonté. C'est comme les Saintes Écritures me le disent, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier Ce n'est qu'en se dirigeant certainement et sûrement selon la parole de Dieu. Nous voulons vraiment que notre Dieu nous vienne en aide, qu'il nous soutienne comme tous ceux-là qui se sont écrits dans les Saintes Écritures, que je sers ta parole de mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Et les jours où j'étais invoqué, Seigneur, tu m'as aussi exaucé. Nous avons ces désirs au plus profond. Et nous subirons vraiment dans notre intérieur pour que le Seigneur, notre Dieu, trouve certainement son plaisir dans chacun de nous. Qu'il puisse aussi se réjouir aussi lorsque il regarde, qu'il jette le regard sur la terre et qu'il rende aussi témoignage de chacun parce qu'il a accompli cette œuvre aussi grandiose pour que nous soyons parfaits. C'est pour ça qu'il nous a demandé de pouvoir tendre toujours vers la perfection. C'est pour ça que nous... Soupirons aussi après cela, puisque il a dit, comme il a fait savoir à cela, que soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Dieu n'attend pas de nous des imperfections, mais il attend de nous la perfection, parce qu'il a pourvu le moyen pour que nous puissions être parfaits. Donc, il est donc possible aujourd'hui que nous puissions vraiment devenir parfaits, parfaits donc dans tout ce que nous devons faire. Oui, parfait, effectivement, dans les actes que nous posons en réalité, parce que c'est pour ça qu'il est écrit dans les Saintes Écritures, « Donc, puissent mes actions être bien réglées. » Alors, je ne rougirai point à la vie de tous tes commandements. Nous prions notre Dieu pour que chaque jour, il nous révèle, nous révèle encore davantage, afin que nous puissions certainement être dans cette lumière, que, comme il est écrit, « Lève-toi donc, sois éclairé, car ta lumière arrivera. » afin que nous voyons et que nous soyons sûrs de ce que nous, nous faisons, effectivement. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas ce que nous comptons faire et penser, mais ce que nous faisons, c'est ce que Dieu nous demande de pouvoir faire. Et il est écrit dans les scènes Écritures que les œuvres que Dieu a préparées avancent pour que nous, nous les pratiquions. C'est cela, ce que Dieu attend de nous. Dans le livre des Hébreux au chapitre 10, nous lisons le verset donc, 37. « Encore un peu de temps, un peu de temps, c'est lui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Amen. » Hébreu donc, chapitre 10, verset donc 37. Si vous n'y êtes pas encore, je veux lire. « Encore un peu, un peu de temps, c'est lui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Amen. » de on et apprécier ce bras assis devant ton trône de grâce avec ton peuple te remercions pour ta bonté, oui. ton amour et ta grâce pour la miséricorde que tu nous témoignes encore aujourd'hui d'être parmi les vivants et nous sommes ceux là que tu as accordé la grâce pour avoir le souffle de vie aujourd'hui, les vivants ce sont ceux-là qui te louent comme nous aujourd'hui, sois béni car nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus Christ Amen, Amen. L'écriture nous fait savoir ici avec euh, la certitude et la précision que, et puis Rappelons parce que nous sommes dans un temps, dans une période des hommes, effectivement aussi, et connaissant aussi la nature de l'être humain, et la façon de pouvoir effectivement aussi euh, recevoir les choses qui lui sont donc euh, données, ou qui lui ont été dites effectivement, c'est la nature de l'être humain, pouvoir euh, être aussi un, un patient. Alors il nous dit encore un peu et un peu de temps. Et en précisant aussi clairement que ici que c'est lui qui doit venir. C'est-à-dire que nous devons avoir la connaissance de c'est lui. C'est lui en question, c'est qui Parce qu'on nous dit c'est lui qui doit venir. Il y a beaucoup qui peuvent venir aussi. Hein, mais alors que c'est lui dont on parle qui doit venir, c'est qui en fait alors nous ne devons jamais être ignorants lorsque nous lisons les Saintes Écritures et que nous puissions voir effectivement et comprendre d'une manière précise effectivement sur quoi les Saintes Écritures effectivement insistent et c'est un rapport avec quoi. C'est-à-dire qu'on qu n'ait pas des incertitudes effectivement dans la manière dont nous pouvons comprendre ou recevoir la chose. Il faut que quand nous lisons effectivement, nous puissions être sûrs de quand on parle de ceci, c'est un rapport avec ça. Ah, avec quelque chose qu'on subit effectivement parce que c'est une chose qui est donc écrit qui est un rapport donc ça veut dire qu'on comprend que quand on parle de c'est lui qui doit venir c'est lui qui doit venir donc nous devons être sûrs que nous savons donc c'est lui qui doit venir ce n'est pas quelqu'un ou quelque chose ou une situation mais c'est une confirmation et précision qui doit venir et puis l'écriture nous dit c'est bien hein, donc c'est lui qui doit venir. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit que c'est lui qui semblerait venir, ou qui, dont on penserait qu'il qu viendrait. Mais ici, on nous donne la certitude. De la chose que, cette chose-là, en fait, cet événement en question, elle doit arriver. Donc c'est lui qui doit venir, qui doit venir, viendra certainement. Ça veut dire que pour toi et pour moi, un croyant, effectivement, aussi, de Saint-Écriture, nous devons comprendre que l'avènement, donc la venue, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, n'est pas une chose hypothétique, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose d'aléatoire ou quelque chose qu'on peut dire qu'effectivement, que c'est possible. Mais en fait, le retour du Seigneur, Jésus-Christ, est vraiment la chose la plus certaine. Parce que dans les Saintes Écritures, la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il ne parle que de cela. Donc, toutes les autres choses peuvent manquer. Ça peut arriver à voir manquer, mais pas ça. Parce que c'est la chose principale dont les saintes Écritures, effectivement, ont mis l'accent et qui doit certainement... Donc, on a tellement dit, mais cela doit venir, effectivement. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, nous lisons, effectivement, cela où euh, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, pardon, qui revient à cela aussi, qui il nous montre, en réalité, comment est-ce que les choses sont prises en considération par les gens, effectivement. Donc, 2 Pierre, chapitre 3, et... Il dit ici si que, verset, verset 1, je vais lire quand même dire, voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris dans l'une ou dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, Enfin, que vous vous souveniez de choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur aïrie, marchant sur leur propre convoitise en disant... Où est la promesse de son avènement C'est vrai que quand on peut regarder, ça fait déjà des années, des centaines d'années, les gens se disent, mais évidemment, il y en a même qui sont un peu fatigués, mais on nous a toujours dit qu'il va venir, mais bah, il ne vient toujours pas. Des choses comme ça C'est vrai que sur la terre, on voit quand même des choses qui se passent qui se passent, effectivement. Vous nous avez parlé, oui, il y aura des guerres, effectivement. Bon, on a eu la guerre de 14-18, la guerre des 40, 40, il y a quand même toujours des guerres. Et puis qu'est-ce que vous allez encore nous dire, effectivement, oui, il y a cessé, mais dit, mais tout ça, il y a toujours eu. Et c'est ça aussi qui, en ce moment, refroidit les gens et fonce en fait les gens pour être dans, un, dans une situation de système, de, de continuer en fait, de pouvoir être dans, dans, dans un. Vous avez une répétition en répétition en fait. Parce que les gens n'ont plus en eux effectivement l'urgence. Ah oui, parce que si vraiment l'urgence y était, qu'on était sûr qu'il allait venir, on vivrait pas comme ça. Non, non, non, non, non. Nos journaliers, c'est redifférent. Parce que nous sommes dans l'attente, il va certainement venir. Quand vous avez, parce que quand on dit, le roi va venir, effectivement, ici quelque part, regardez comment les gens sont. Donc on prépare la route, effectivement, ici, ici, effectivement, on dit, mais oui, il va venir, effectivement, donc le roi passera, passera par ici, effectivement. Donc les gens sont sûrs, on prépare tout, en fait. On n'est pas là, on dit, bon, ben, le roi va venir en fait, mais la, la, dans la rue, on n'a pas arrangé les choses. Je donne un exemple dans certains pays, on n'a pas rien arrangé. Non, c'est que quand une autorité va venir et va passer, on se prépare. On voit même qu'il y a d'autres autorités locales, effectivement, qui sont préparées, avec les drapeaux, qui sont habillés avec, effectivement, parce qu'on attend une autorité qui vient. On n'est pas à nos chalants, en fait, d'une certaine manière ou d'une autre. Alors, nous, en fait, effectivement, ce que, si cela est vraiment en nous que nous avons l'assurance, parce que, on s'est dit, mais, mais c'est vrai, vous avez toujours eu à pouvoir les dire, le Seigneur revient bientôt, mais ça fait combien d'années, et les autres qui sont passés, c'est pas avant vous, ils sont morts, effectivement, et la chose sont pareilles. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il va venir? guerre, on en a eu, on en a toujours, et puis les, les tremblements des terres, on a, y en a, on a toujours eu les tremblements des terres. Oui, c'est C'est ça, vous savez, regardez très bien comment Dieu a aussi. Quand Dieu a eu à pouvoir envoyer Moïse dans le en Égypte, c'était un rapport avec une promesse que lui l'avait faite, effectivement aussi. Elle a dit, 400 ans. Après 400 ans, ben, je l'ai fait sortir. Vous pouvez un peu réfléchir un peu, 400 ans, c'est beaucoup d'années. Hein? Donc, la personne à laquelle le Seigneur avait eu à pouvoir faire part de la promesse en question, c'était donc Abraham. Et Abraham, il est mort. Donc cette génération-là, c'est une génération, par le peuple, beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'après qu'Abraham était ait mort, effectivement, il y a eu donc Isaac et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis, Isaac, et puis, et puis Jacob, vous savez, Jacob, arrivé à peur, Joseph. Joseph aussi là-bas en prison, les années ont passé même. Donc c'était promesses, là. Il dit, mais vous nous l'avez dit, il <rire> n'y a rien qui passe. Oh, dans le livre d'Abakouk, il nous dit quelque chose il est très important ici pour que nous réalisons combien notre Dieu est tellement parfait et merveilleux. Je crois que vous, vous le connaissez, nous pouvons chercher cela. Eh oui. C'est dans Abakouk, au chapitre 2, je pense. Chapitre 2 qui dit. J'étais donc à mon poste. Et je me tenais donc sous la tour et j'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai donc après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, Écris donc la prophétie, grave la sur les tours des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont l'État est déjà fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Donc les choses que le Seigneur, notre Dieu, nous dit, ça ne peut pas tarder en fait. C'est-à-dire que bon, quand on exprime un peu comme cela, on dit, si ça prend du temps, c'est-à-dire que dans la façon dont vous voyez en fait les choses, parce que dans deux pierres il dit que le Seigneur, notre Dieu, ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Non, non, non, il tarde pas, effectivement, d'une certaine manière ou d'une autre Mais il est sûr et certain que la chose... Et cette chose-là est, est, est, est fixée pour une période bien déterminée. Voyez-vous, il y a dans l'homme, effectivement, une nature qui, qui est en lui, fait d'une certaine manière ou d'une autre, en fait, aussi, euh, là-dedans. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu, en fait. C'est à cause de ce qui s'est passé, en fait. C'est l'impatience. Et cette impatience, effectivement, aussi, c'est dans presque tout un chacun. Et c'est ce qui se manifeste aussi dans le temps, où nous sommes aussi, nous voyons un peu, comment, pas un peu, mais nous voyons un peu comment le temps de la fin, cette période dans laquelle nous nous trouvons aussi dans cet, cet âge, effectivement, aussi là-haut d'ici. Comment les choses sont toujours pressées et nous sommes toujours stressés On veut faire les choses rapidement. Il faut qu'il ait rapide ici. Ça doit se faire vite. On doit vite pas traîner dans la réunion. On doit vite aller dans la réunion. Il faut qu'on termine vite. Vous comprenez ce Donc il faut que la réunion déterne. Parce que c'est trop très vous voyez très bien aussi que même quand les gens viennent, ils n'ont pas la patience de pouvoir même attendre ne plus qu'une heure. Tout est vide. Quand nous disons, voilà qu'on commence à 8h30 et qu'on termine à 12h pile, vous verrez bien que quand on arrive à 12h pile, les gens commencent à tomber, à, à s'agiter. Bon, il est déjà l'heure, hein. Il est déjà l'heure, hein, il faut faire quand même. Bon, ils, avaient, ils, ont, ils ont toujours dit, écrire là-bas 8h30 et puis 12h. Mais c'est pas possible, maintenant c'est 12h15. Vous comprenez C'est ça la nature de l'homme. Et c'est ça qui détruit souvent l'homme. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il nous est quand même important, comme le laboureur, et patient, parce que quand vous mettez la semence dans les champs, tous les matins vous n'allez pas voir si. Allez, il faut pousser, il faut pousser, parce que je suis pressé. Non, la terre doit prendre son temps. C'est comme ça que Il doit prendre son temps, puis que la sémence doit, il va pouvoir aussi avoir cette période de quoi ben, de pourrissement. Parce que vous plantez, il faut que la vie puisse se manifester aussi. Donc pour que la vie se manifeste, donc il faut que la sémence puisse mourir, pourrir, se décomposer. Et alors maintenant, les germes de vie, effectivement, commencent à pouvoir pousser. Et c'est là que l'apôtre Paul nous dit, effectivement, que ce que tu sèmes, ce n'est pas ce que tu... Avoir, parce que le corps, quand les chrétiens a il faut comprendre cela. 1 Corinthiens chapitre 15. Parce que quand il parlait effectivement de la résurrection, vous vous souvenez Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous devenez attentif. Donc ça veut dire que. Donc il faut qu'il y ait un temps qui fait. Donc quand les scènes d'Écriture nous font savoir cela, il nous dit encore un peu de temps. Il dit que vous devez avoir en vous, dans le peuple de Dieu, effectivement, L'assurance que même si les années passent, si Dieu a eu à pouvoir dire quelque chose, même si on devient amnésique, mais c'est sûr et certain que moi je suis un homme, je peux oublier, mais Dieu qui a prononcé sa parole, non, il ne peut pas, parce que Dieu et sa parole sont liés. Dieu ne peut pas être un amnésique. Dieu ne peut pas être incapable de pouvoir accomplir cela. Notre problème à nous, c'est l'impatience. Et au, plus, au, au fur et à mesure que les temps avancent effectivement et passent effectivement, c'est sûr et certain que la foi commence à diminuer. Alors on devient certainement, et comme on peut le voir effectivement, des, des, des, des, en fait, des, des, des gens comme de fondamentalistes, des fondamentalistes, des traditionnistes, simplement qui connaissent, qui se disent oui, oui, en fait ils répètent la chose, ils disent la chose, mais le cœur n'y est pas. C'est pour ça que les saintes écritures nous montrent comment ces hommes de Dieu nous ont eu à pouvoir nous parler souvent. Dans l'écriture que nous venons de lire. Il vient de nous dire quelque chose, l'apôtre Pierre. cet homme-là qui a aussi dit quelque chose de particulier. Deux Pierre chapitre 3 dit. Dans, dans, il a dit ceci, il a déclaré cela, je pense que vous le connaissez. Ils nous ont dit lire ensemble là. Deux Pierre chapitre 3. Voilà. Il dit, vous suivez Verset 1 dit, voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. En fait, que vous vous souveniez. Donc, ça dire il dit dire qu'il dit, c'est la seconde lettre. Donc, dans l'une et dans l'autre. Si nous remarquons très bien dans celle ci deux chapitre 2, verset... Ah, chapitre, chapitre 1, pardon, 2 Pierre, chapitre 1, il dit une chose ici. Uh, verset... Uh, verset, uh, verset... Verset... Verset 12, donc, 2 Pierre, chapitre 1, verset 12, il dit « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affirmés. donc présente. Ah, oui. Il dit, je vous rappelle effectivement, aussi longtemps que je suis donc dans ce corps, effectivement, je continue, je continue l'écriture, hein. Non, verset 12, vous avez dit non, j'ai dit verset 13. Et je regarde, écoutez bien, verset 13, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. C'est-à-dire que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Alors quand nous entendons que nous, c'est une grâce, mon frère et ma soeur, dans notre vie, dans notre marche en tant que croyants, que Dieu vienne et qu'il nous parle. C'est là que, c'est quand Dieu nous parle comme ces deux personnes-là, je crois que c'était les disciples qui étaient sur le chemin de Maïssa. Que nous sentons, que nous pouvons dire après, que notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait? Donc, le Seigneur, il vient pour rendre vivante l'écriture que tout le monde peut lire, mais pour toi, il la vivifie. Alors, il te tient en évêque, tu dis Mais c'est la vérité. Les autres au peuvent se décourager, mais Dieu vient te fortifier. Il te ramène, il te montre les tableaux, il dit, mais souviens-toi de ce que j'avais eu à pouvoir dire à Moïse. Il te montra, te démontra les choses, mais dans la je dis que dans la réalité, de ce qu'il te dit. C'est pas comme un historien, parce qu'il vient te parler. Et tu sais bien qu'il est là, tu sens sa présence. Et il te rappelle, effectivement, celui dit mais fortifie-toi et prends courage. Je l'ai dit, je l'avais dit, effectivement, je l'ai aussi accompli. Abraham était mort déjà longtemps. C'était donc sa génération, sa postérité, effectivement, qui restait. Mais qui ne m'avait même pas conduit à cette époque-là, non. Parce que j'avais parlé à Abraham, mais 400 ans. Amen. Si j'étais incapable. 400 ans, j'ai dit, mais ils ont tous oublié. Et puis moi, je t'ai fait les autres affaires. Non il dit, j'avais dit à Abraham, après 400 ans, je reviendrai, je le ferai sortir. Vous vous rendez compte, 400 ans, c'est ce que ça fait Les enfants qui étaient nés en pratiquement ans sont déjà morts, morts, de morts, de morts, de morts, de morts, de morts, de morts, de morts, de morts. C'est d'autres générations qui ont nouveau, nouveau, nouveau, nouveau, qui ont parfois oublié parce qu'ils n'étaient pas là, ils n'avaient pas expérimenté ces cela. là 400 ans, s'il vous plaît. Mais c'est dur après 400 ans, il vient. Il dit, j'ai entendu donc les cris de mon peuple. Mon frère et ma soeur, c'est Jésus que nous servons. Ne, fais, ne fais, faisons pas les choses en fait, en fait comme si, bon, ses habitudes, on vient. Non, mon frère, il faut que tu sois conscient. Il doit vraiment venir. Et l'enlèvement aura bel et bien lieu, mon frère. Peut-être que toi, tu ne le seras pas, mais nous y serons. Mon frère et ma soeur, comme tu vois le soleil qui s'élève, comme tu peux voir ce que tu vois ici, ce sera ainsi, l'enlèvement aura lieu. Amen. Nous ne perdons pas notre temps Amen. En, en étant là, en chantant, en, en faisant tous nos efforts selon la parole de Dieu, en faisant des sacrifices dans notre vie sur la terre. Oui, monsieur, nous ne voulons pas de compromis. Nous voulons vraiment, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais, mais il y a ces ceux-là qui connaissent, me disent, Seigneur, je sais que tu viendras. Peu importe que ça dure, comment, mais je sais même si mes yeux se ferment. Amen, Amen. Dans le tombeau, je t'attendrai. Mon frère et ma soeur, Amen. il y a eu un homme du nom de Job. Il a dit que même si mon corps était pourri, décomposé, et quoi que ce soit, dit, mes yeux à moi, il dit, je l'attends. Il dit que je sais que mon renteur est vivant. Il viendra. Il s'élèvera sur un certain. Je pas dit, même si j'étais pourri, même mort, mais je le verrai. Donc étant mort, je l'attendrai. Oui, monsieur. Ça, c'est le sentiment que toi, soeur, toi, mon frère, peu importe, les difficultés, peu importe, ce que tu peux voir autour de toi, peu importe. Il dit, moi, mon objectif, c'est de le voir. Ce jour-là, quand il viendra, je ne veux pas rester. Alors, avec une telle détermination, Frère et soeur, tu ne peux pas vivre comme un chien. Tu ne peux pas copier les gens du monde pour pouvoir plaire à un homme ou à une femme ou à un monsieur. Non, madame. Non, mon frère. Non, ma soeur. J'ai un objectif, effectivement. Il n'y a qu'un seul que je veux plaire dans ma vie. Oui, je le sais parce que je veux, parce que je suis sûr et certain qu'il va venir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Notre Père céleste, notre Dieu, nous voulons te dire merci encore pour cette grâce que nous avons trouvée devant ta face ce soir, d'être dans ta maison, de venir, Père Saint-Dieu, et de pouvoir se réjouir dans ta présence, mon Roi, d'apprendre que bientôt, Père saint nous l'avons entendu, Père, que très bientôt, certainement très bientôt, Père Saint-Dieu, tu reviens, mon Roi. Nous voulons plus continuer à pouvoir jouer comme si c'était un jeu, de venir là, de s'asseoir, de chanter, comme si c'était une coutume. C'était matin, nous, nous, nous venons parce que nous nous préparons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que nous ne savons ni l'heure, ni les jours. Mais nous avons seulement l'assurance que tu l'as dit toi-même que deux seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Deux seront dans un champ, une prise sera prise, l'autre sera laissé, Père Et deux moudrons ensemble, l'une sera prise l'autre laissé, Seigneur. Gloire à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Aide-nous à pouvoir réellement aussi à persévérer fait que nous puissions nous trouver, Père Subissant, dans les lieux de rendez-vous. Où toi, tu viendras donc nous chercher, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Que ton nom soit béni encore ce soir, mon béni, mon Père Que ton nom soit glorifié, qu'il soit aussi exalté, mon béni, mon Père Tu es l'étoile brillante du matin, Seigneur. Les donateurs de tout don excellent, mon soeur, mon béni, mon Merci encore pour tout le bienfait que tu ne cesses de pouvoir accomplir encore pour ton peuple, mon roi. Ce soir, nous sommes heureux d'être dans ta maison. Ce soir, nous te disons encore merci, Père Dieu, pour tout le bien que tu nous ai encore en produire, hein? manifestant encore l'endroit de ton peuple, Père Saint-Dieu. Nous voulons revenir à toi. Nous voulons marcher pour toi. Nous voulons te servir, Père Saint-Dieu. Que nos vies puissent réellement témoigner de ce que nous croyons, Bénéme Père Saint-Dieu. L'urgence dans notre cœur, mon Bénéme Père Saint-Dieu. L'urgence aussi dans notre âme, mon Bénéme Père Saint-Dieu. Parce que cela peut nous arriver à tout instant, mon Bénéme Père Saint-Dieu. Mais nous voulons vraiment que tu sois glorifié dans notre vie, Seigneur. Nous voulons être, Père Saint-Dieu, comme toi tu veux, Seigneur. Enseigne-nous par nos serons donc enseignés, mon Bénéme Père Saint-Dieu. Conduis-nous, donc nous serons donc conduits, mon mon Père Saint-Dieu. Éclaire-nous donc, nous serons donc éclairés, mon Père Saint-Dieu. Ne laisse pas, Père Saint-Dieu, oh Dieu, marcher dans des voies ténébreuses, mon bien Père Saint-Dieu. Mais nous voulons, Père Saint-Dieu, que tu puisses encore manifester ce que tu as toujours fait à notre endroit, tes compassions à notre endroit, ta miséricorde, en ben mon Père Saint-Dieu, afin que nous soyons, Père Saint-Dieu, touchés par la beauté de ta parole, de dieu afin de te ramener davantage à toi, être ému de compassion pour le Seigneur. Nous en avons besoin, mon dieu mon bien Père Tubissant, aide-nous encore. Ne t'arrête pas de voir nous rappeler, Père Tubissant, Dieu, nous parler, afin que nous puissions réaliser combien tu es toujours vivant, mon bien Père et que toi, tu tiens toujours à tes promesses, mon roi. Jamais tu n'as failli, jamais tu n'as tardé, Seigneur. Tu viens toujours à l'heure, tu viens toujours au moment, Père Tubissant, que tu as fixé, Seigneur. Aide-nous encore, mon roi. Tu nous as démontré, Père Saint-Dieu, ce soir encore, pour la postérité d'Abraham, mon béni-mé, C'est Abraham que tu as eu à pouvoir parler, Seigneur. Et sa postérité a pu, avoir, mon béni-mé, entendre. Mais jusqu'à 400 ans, mon béni-mé, pâte tu es venu, Père Dieu. Malgré les années qui ont passé, mon béni-mé, pâte tu n'as pas manqué à ta promesse, à ton, mon béni Les hommes pouvaient oublier. L'homme a la mémoire, tu à fait courte, mon béni-mé, Dieu. Mais si ton esprit n'était pas là pour rappeler, mon béni-mé, oh Dieu, beaucoup n'auraient pas pris la connaissance de cela. Ils auraient Oublié mon bien-aimé parti-mission, tu l'as fait aussi parti-mission. Dieu pour Daniel mon roi, que ton nom soit béni mon bien-aimé personne. Dieu dans les saintes Écritures, il a pu voir mon bien-aimé parti-mission que tu avais fixé 70 ans mon bien-aimé saint Dieu Seigneur, tu es Dieu qui attend autant aux portées Et à cette période, mon bien-aimé parti-mission, Dieu, tu as réveillé l'esprit de Sirius mon bien-aimé parti-mission. Nous te remercions mon sauveur Oh gloire à toi, notre Dieu pour ta bonté. Merci, parce que tu es roi, tu es Dieu, tu es notre père et tu es notre soutien, notre secours. Le roi, honore à toi pour ta bonté, pour ce que tu fais. Garde ton peuple et soutiens chacun de nos pères, Dieu, afin que nous puissions te servir comme toi tu le veux, Seigneur. En t'attendant avec assurance, mon roi, t'attendre avec beaucoup d'assurance et surtout être certain que tu viendras, comme tu l'as dit dans ta parole à toi, et comme les anges l'ont dit aussi, c'est Jésus qui est monté ainsi, ainsi au ciel. Il reviendra de la même manière que vous l'avez donc vu aussi s'en allant au ciel. Béni soit ton Saint-Nom pour ta promesse qui est donc certaine et véritable, mon roi. Et nous te croyons, mon mon Père Saint-Dieu. Nous te remercions parce que quand tu dis quelque chose, tu l'accomplis et tu tiens à tes promesses. Merci pour cette bonté, Seigneur. Garde ton peuple, mon roi, les pensées toujours tournées vers ta parole et l'assurance, certainement, comme tu l'as dit. Que tu reviens bientôt. Béni soit ton Seigneur. A toi donc la gloire, l'honneur, la puissance. Pour tout le temps, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que tu sois adoré, que tu sois glorifié. Oh Jésus-Christ mon roi, au-delà même du temps Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu es. Seigneur, nous chanterons toujours les chants des Sion. Nous l'avons dit dans les chants que nous chantons. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Béni soit ton Saint nom. Garde-nous, Père Saint-Dieu, contre les mal mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Aide-nous, Père -Saint, à pouvoir vraiment aimer ta parole, à la serrer dans notre cœur. Père, nous importe que cela nous coûte, mon bien-aimé, Père mais c'est toi que nous désirons, Père. A toi la gloire, l'honneur et la puissance, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je désiré le voir... Le voir face à face et chanter pour toujours, sa Divine, grâce dans ma vie Mes soucis sont finis, je suis au moins je désire. Désire le voir, le voir face à face et chanter pour toujours. Dans les nuages bleus, il me voit et sous sa sange infinie, je suis. C'est un prince Et pour toujours